Faire, euh, peut faire peut-être un puissance 4 Il y est. Je pense On a le temps pour faire une petite partie de puissance 4 si tu veux. Mais s'il y est, euh, oui. Oui, oui, il y est. Il Alors, euh, jouer à ce jeu maintenant. De jeu. Euh... Alors, c'est mode arène ou c'est simple bah, Mais puissance 4 est sur Board Game Arena Oui, oui. Ah bon Mais il s'appelle voilà, comment avec elle. Ah oui, bah c'est simple partie, temps réel, et après automatique, tu choisis les amis, tu me coches, et euh, voilà. Euh, tu as eu la notification Non. Là, ah si, je la vois, ok, en haut. Ah, puissance 4, écrit en toutes lettres, d'accord, ok. C'est bon, je suis là. Euh, mode normal Je ne savais pas qu'il y avait euh, une puissance 4. mais tu veux une limite de temps ou pas non non j'espère qu'il n'y a pas que c'est pas un puissance 4 en 4 par 4 ouais, par contre non non 1 2 3 4 5 6 7, 6, 7. non 49 cases bon. 6 x 7 49 euh, que je... c'est 7 sur 6 Parce que je dis que c'est pas 40 6 x 7 42, 42. 7. La réponse est. 14. 14. À toi de jouer. 28. 28 et 14. Mais non. 6, 6 fois 7. Ouais, 42, oui, sûrement. Ah, d'accord, ça se joue 46. comme ça. D'accord. option Je suis pas très bon hein en puissance 4 hein Tu rassure moi c'est pareil Mais j'ai gagné. Oui, t'as gagné. Mais pourquoi tu l'as mis là remarqué, Ah, mais tu pouvais gagner de façon, en plus. J... Ah bon Bah ben oui, regarde. Attends, je vais remettre, la... revoir la partie. Fais position finale. Tu cliques sur position finale. Attends. Tu vois, as... en dessous, t'as le résultat de la partie, position finale et acheter ce jeu. Sur euh, ouais, finale. mais j'ai cliqué sur autre chose, en fait. Ah, mais c'est d'accord, ah. revoir la partie, c'est des textes euh, comme ça. Euh... Ah. Re Regarde, position finale... Euh... Comment je fais pour revenir en arrière Ah, comme ça peut-être ah. Non, pas comme ça. Fin de la partie. Non, mais... Ah non, trop tard. Bah, il va falloir que tu me oh, le dises ouais. à... Ah non, c'est bon, je le vois, ok. Euh... Position je finale, okay. Regarde, position finale, Tu euh, la troisième ligne sur la gauche. Troisième colonne sur la gauche. Ouais. Bah tu mettais euh, dans le trou vide et t'avais gagné aussi. Oh mais il m'embête ce trou vide depuis tout à l'heure parce que je me dis si je le pose là dedans il gagne en le faisant oui. une diagonale juste après moi. C'est pour voilà, ça que je, je, je buguais sur ça mais en fait oui t'as raison j'aurais pu gagner depuis un moment là dedans. Et c'est pour ça que je voulais pas euh, le mettre là dedans parce que sinon tu le mettais au-dessus tu gagnais aussi. <rire> si je le mets là. Tu oui mais bah oui parce que forcément je le mettais encore au-dessus. Non attends. Si toi tu le mettais là... Moi, je le remettais dessus pour t'empêcher te, à gagner parce que t'avais une diagonale. Et toi, tu le re-remettais au-dessus et tu m'empêchais de, de la diagonale. Oui. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas le mettre là. Ah non, oh, ça aurait pu. Hein. Allez, petite revanche. Le petit bruit de toc mmh. de port. À moi de choisir. Je suis rouge. À toi. Ah, euh, non, il est marqué Draken cho choisir une colonne. Ah non, du moins il est marqué J qui va sans doute choisir une colonne. Je viens de cliquer sur celle du milieu. As bah... Ah si, ok, non, c'est juste le lag. Ok, c'est bon, ça vient d'apparaître. D'accord, donc non je suis jeune. <rire> Non mais ce que j'ai déjà cliqué depuis longtemps, je viens de regarder là sur le stream. Mmh. Arrêtez monsieur. Qu'est-ce que tu fais eh, Tu peux pas gagner là hein? Bah. Ah oui Mince, j'avais pas vu. Il y avait ah, plusieurs jouais. possibilités, là. Attends, où ça Hop là. Alors, là où je l'ai mis, en fait. Oui. Si je gagnais pas là, je pouvais le refaire descendre encore d'un cran. Ou alors, disons que je gagnais pas sur ce coup, là. Tu me le mettais au-dessus, ben je le re remettais au-dessus et je gagnais un horizontal. Ah, on est... Ah oui je suis pas très beau, bon, hein. Bah, à la base, non. <rire> Allez, ça sera la dernière. Yes. Eh bien, on va commencer par là. Sorry. <laughs> not <laughs> Oh, tu... Attends quoi? J'essaye de t'embêter. Bah, ce qui m'embête, c'est que je comprends pas ton coup en fait. Mais bah, je peux pas faire autrement parce que sinon tu gagnes. Je pensais que t'allais le mettre à côté Je suis pourri au puissance <rire> 4 Bon allez une dernière <rire> <'est> toi, <rire> Ok Allez Allez dernière Pourquoi c'est moi qui commence tout le temps <rire> Alors là voilà. On fout encore. C'est plus facile le Uno. <rire> c'est plus simple hein, le Uno. Tu veux encore en faire une vu que t'as un tout tout. Allez, la dernière la dernière dernière. Allez, la dernière des dernières. Cette fois j'espère que c'est pas toi. C'est pas moi qui commence. Je hein, que... sais pas. Je sais pas comment ça, ça se passe. Ah c'est bien ce toi qui commence. Je perds quand même. Je suis en rouge. Oh pu. Mais non, je voulais gagner. Oh punaise. Ah bah si c'est bon. De toute façon, tu pouvais le gagner deux fois en plus. Ben, tu m'aurais battu deux fois. Puissance 4, mordu. <rire> ah bah ben ouais. T'aurais pu gagner deux fois en plus. Où ça En fait, j'étais bloqué. Bah ben, la, 4... la deuxième colonne sur la, la droite. Si je si mettais mon pion là, tu gagnais en ligne de 4. Mm -hmm. Et oui, si tu mettais, euh... si je mettais mon pion à gauche, ben, tu gagnais quand même. Ouais, mais euh, le truc, c'est que si moi, je le mettais vraiment sur l'avant de dernière colonne, c'est toi qui gagnais. En diagonal. Oui, ouais, parce que, oui, parce que... C'est pour ça que, que je voulais pas aller par là. Et le pion que t'as mis vraiment tout à droite... Donc, dernière colonne, oui. le deuxième pion du haut. Euh, celui que t'as mis là, il m'a embêté. Je me suis dit, euh, je voulais que tu partes plus sur la gauche, comme ce que t'as fait. Mais lui, il m'a embêté. Il me fait, mince. Euh, et du coup, j'ai compris que tu es tenté de, de gagner de ce côté-là. Bah oui, hmm. ouais oh, dommage, tant pis, Ouais. Eh bien, ce fut une bonne soirée, oui, je sais pas si je vais faire la lecture en fait, je suis un peu crevé, donc peut-être que, peut-être, en fait y il y a de grandes chances qu'il y ait un stream bah, demain soir, en vraiment entre 23h et 2h du matin, je pense qu'il y aura ça, et comme ça on voit, ce sera là euh, qu'on pourra avoir le, le, la somme définitive de la campagne. La vraie clôture Ouais, je pense qu'on bah, va faire ouais, ça. La, Normalement, elle va se terminer à 23h30. Deux. Demain. La campagne le... Ouais, la campagne, oui. Pourquoi 23h30 Bah, il reste 24h, là, actuellement, sur Okepal. Il est 23h30. Ah, je pense que ça compte minuit, en vrai. On ouais. verra. Hein. Mais je pense que c'est qu'on qu va faire ça. Euh que de 23h à 2h du matin alors non j'aime pas faire des streams de nuit comme ça sauf quand il y, y, y a du marathon mais euh, je pense que c'est le mieux à faire et en plus ce soir je crois qu'il y avait du foot ou c'est demain soir non c'est demain soir et ça sera juste après le foot en plus ça euh, les gens ils vont bien être ouais. énervés pour le foot et vont venir se calmer chez nous allez mais je, je pense qu'on va faire ça Donc, je vais traîner un peu et euh, je pense qu'on va faire ça bah Draken en tout cas c'est un, un vrai plaisir, il faudra qu'on fasse ça à, à d'autres moments. Et euh, eh bien pareillement, pareillement c'était très très, très, très très cool. Mm. Bon espérons être un, un peu plus canaux, euh, ouais, on verra Donc, sinon, on pourra, on pourra jouer oui, oui oui oui, <rire> mais euh, on fera, on fera d'autres choses de toute façon. Euh, oui, oui, de oui, mon oui. côté je vais lancer une pause de toute façon. Et euh, eh bien, le temps de oui. deux vidéos et je reviendrai euh, pour quelques instants après en stream. Eh bien, et bien je voilà. vous dis au revoir le chat, des bisous. Et puis euh, bisous à toi aussi également Jake. Et puis euh, allez repose bah, très bien. Bisous. Oui. Allez, bon courage, ciao. Ouais.